Bonjour à tous! Dans cette séquence, nous allons parler de l'exemple sélecteur. L'objectif de l'exemple est simplissime c'est construire un UI Picker View afficher du texte en fonction de valeurs qui ont été sélectionnées dans le UI view. Donc on va voir toute l'interaction, la construction et ensuite la sélection. Donc c'est super simple, il n'y a pas de lézard. Regardons mon petit exemple et son fonctionnement. Donc je le lance. Et vous voyez que euh, ici et eh bien lorsque je change le composant de droite, eh bien la couleur de mon attribut change, et puis quand je change la colonne de gauche, c'est les objets qui sont désignés, et donc le texte qui euh, change. Donc là ici j'ai un iPod bleu, là ici j'ai un iPod jaune, et là ici j'ai un crayon jaune. Voilà, c'est aussi simple que ça, et donc on va faire cette petite application euh, de manière à ce que eh bien, euh, ça fonctionne comme on l'attend. Regardons donc les sources de cette application. Donc ici, j'ai procédé en objectif C et j'ai un view contrôleur et une vue. Donc le view controller le point H il ne bouge pas, j'ai laissé exactement ce qui m'était proposé par Xcode et voici le viewcontroller.m, euh, donc rien que euh, du classique. Euh, ici si je me suis amusé à particulariser euh, la barre de statut, j'ai euh, la euh, transition euh, pour changer de taille, et puis j'ai ici la construction de la vue, rien de plus. Vous notez que ma vue répond à deux protocoles, UI Picker View Delegate et UI Picker Data Source. Bon, pas de surprise, j'ai la méthode redessine qui est référencée dans le viewController qui est public. Maintenant, regardons le point M. Donc j'ai ici euh, un label qui va me permettre d'afficher ce qu'il y a euh, de sélectionner dans le picker, le UI Picker View. Euh, et puis euh, un tableau euh, qui va me donner euh, les données que je vais afficher dans le UI picker et puis un autre tableau pour une liste de couleurs et puis ici, euh, eh bien, une le, string qui stocke les objets qui sont sélectionnés et enfin une image de fond. Donc ici euh, l'initialisation, donc ben, euh, j'ai le fond que je construis, que j'ajoute, j'ai le picker aussi, euh, j'ai ensuite les données, j'ai un UI picker avec deux composants, deux colonnes, donc ici je vais stocker les données qui me permettent de décrire ce qu'il y a dans le UI picker view, au moyen d'un tableau de tableaux, donc j'ai ici un tableau, dont la première dimension c'est des tableaux. J'ai ici un premier tableau avec une série de chaînes de caractères et un deuxième tableau avec une deuxième série de caractères. Vous observez d'ailleurs que les tableaux dans la deuxième dimension n'ont pas la même taille. Pas de problème, c'est tout à fait fait pour ça. Donc ici j'ai le positionnement des deux protocoles et puis après j'ai un background color, enfin toute une série de choses. Un UI Picker View c'est aussi une vue donc je retrouve tous les attributs d'une vue que je peux donc particulariser j'ajoute le picker à ma vue ça c'est le truc qui est un peu inhabituel parce qu'en genre on l'a fait apparaître donc on passe par des présentations dans des pop over des choses comme ça et puis ben je gère la mémoire proprement hein. j'en n'en suis plus propriétaire euh, et puis ben ici j'ai un tableau de couleurs qui correspond euh, ben, en fait à ce que j'ai dans le deuxième tableau donc je vais utiliser l'indice de ce qui a été sélectionné dans le deuxième tableau enfin de la deuxième dimension de mes données donc en gros dont j'aurai l'information par retour du UIP View et du coup je pourrai trouver la couleur correspondante et puis ici après et eh bien je décide que euh, j'ai sélectionné un objet donné donc je les donne et puis euh, ici euh, je positionne euh, l'indicateur et là je vais mettre les ranger pour chaque composant, et eh bien euh, au bon endroit en fonction de ce que j'ai dit qui est présélectionné au départ. Et puis euh, ben, je fais un set texte avec l'objet sélectionné, et puis je fais un set texte couleur avec l'objet positionné sur la bonne couleur conformément à ce qui est présélectionné dans mon UiPickerView. Et ici vous avez la méthode Redessine, on a l'habitude, hein, c'est tout le temps la même chose. Je positionne les frames. Notez qu'ici pour le fond, je positionne le centre parce que je veux que le fond soit centré. C'est tout. C'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire comme ça aussi. Maintenant, répondons au protocole UI View Data Source, qui va me dire le nombre de composants. Donc là ici, je réponds picker Data count. Donc mon tableau la première dimension, il y a bien deux éléments. Enfin, c'est comme ça que je l'ai construit en tout cas. L'intérêt, c'est que si je un troisième, eh bien, il répondra 3. Et puis ici, euh, lorsque je fais UI PickerView, picker number of row in component, il me passe un composant en paramètre, et donc je vais chercher dans la première dimension. Donc picker data object component, c'est la première dimension et je fais un count dessus. Et le count, comme c'est la première dimension, me rend un tableau. Eh bien, j'ai le nombre d'éléments qu'il y a dans ce tableau. Tout va bien. Maintenant le protocole UI PickerViewDelegate, je vais remplir essentiellement deux méthodes, je crois que c'est les deux qui sont obligatoires, euh, PickerViewTitleForRowForComponent, euh, bon, ce n'est pas très bien présenté, j'aurais pu arranger cela, ou en fait ici je fais Return data de ObjectAtIndexDeRow. Object Donc je sélectionne le composant d'abord et ensuite dans le composant l'index. Vous voyez qu'on me donne en fait dans Component eh bien le numéro de la colonne qui a été sélectionnée, ça commence à 0 et dans Rho, le numéro de la ligne dans la colonne qui a été sélectionnée, ça commence également à 0. Mais ça tombe bien, les tableaux sont quand même indicés à partir de 0, donc il n'y a pas de problème. Et là ici, c'est la méthode qui est appelée lorsqu'un élément du UI Picker view est sélectionné, donc on me donne le Rho, et on me donne le composant. Donc si composant est égal à zéro, je sais que c'est un objet et dans ce cas là, je le construis, je change mon texte objet sélectionné. Sinon, je sais que c'est simplement la couleur qui doit changer. Donc je change la couleur et puis je fais ensuite un set texte sur le label avec la mise à jour sur la chaîne objet sélectionné. Et ça, ça donne ce que vous avez vu. En guise de conclusion, c'est quand même pas très, très compliqué. Vous n'avez évidemment pas d'excuses pour ne pas vous y mettre et vous allez voir dans des séquences ultérieures qu'il existe des UI pickers qui sont spécialisés pour des usages particuliers avec des modes un petit peu simplifiés. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.